Deux solutions réelles. Deux solutions réelles. Comment résoudre une équation de degré 6 Oui, c'est un degré 6, car si on développe le premier membre de l'équation, on trouve un polynôme de degré 6. Bien sûr, pour commencer, je peux donner à K la valeur 0. Et à ce moment-là, l'équation devient x moins 1 fois x moins 2, fatata, fois x moins 6, égale 0 fois ça, 0, égale 720. Alors, n'ayant pas une autre idée, j'ai utilisé ma TI92, et la calculatrice m'a donné... En une longue minute x égale 0 ou x égale 7 tiens exactement deux solutions je ne croyais pas mes yeux et en plus ces solutions sont très simples 0 et 7 en plus on peut les vérifier facilement en remplaçant x par 0 ou x par 7 Donnons à K la valeur 1. De nouveau, j'utilise la TI92 et ça affiche de nouveau x égale 0 ou x égale 7. Les mêmes solutions. J'essaie après avec K égale 23. Allez, quelque chose entre 0 et 56. Et de nouveau, à la calculette, je trouve que 0 et 7. C'est drôle, non Autrement dit... Autrement dit, cette équation ne dépend pas de K. Pour tous les K, entre 0 et 56, ce qu'il paraît, cette équation n'admet que 0 et 7. Mais comment démontrer ça Ça, c'est le défi. Bon, j'ai essayé pour K égale 60, hein, si vous permettez. Et là, la calculette donne 4 solutions. 0, 3, 4 et 7. Ça fait drôle. Hein Bien. Je crois que je vais m'arrêter là. L'expérimentation attention, sur calculette, c'est déjà trop fort. Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? J'ai une idée. Supposons que x n'est pas égal à 0 et x n'est pas égal à 7. Alors, comment je peux faire de cette équation? Je peux extraire k. k égale, attention, k égale x moins 1 fois x moins 2, etc., fois x moins 6 moins 720 divisé par x carré moins 7x. Et bien sûr, je vais étudier la fonction f de x égale cette fraction, voir pour quelle valeur de k cette fonction est égale à k. Je donné à x min valeur 0, x 10, la graduation de 1, y min 0, y max 200, la graduation 20, fonction f, la première, et la deuxième, Allez, 56. Et maintenant, graph, regardez la première fonction, Et regardez la deuxième. Qu'est-ce qu'on constate Les deux courbes ne se coupent pas. C'est pour ça que l'équation k égale, je rappelle, k égale x moins 1 fois x moins 2, etc. fois x moins 6, moins 720, sur x carré moins 7x, ces deux courbes ne se coupent pas. Autrement dit, l'équation n'a pas d'autre solution sauf 0 et 7. Et voilà une solution élémentaire pour l'équation en question. Qu'est-ce qu'on va faire Et ça c'est une astuce. On va multiplier et donc développer le produit entre x 1 et x 6. Ça nous donne x carré moins 7x plus 6 puis le produit entre x 2 et x moins 5, ça fait x carré moins 7x plus 10, et puis en dernier, le produit entre x moins 3 et x moins 4, x carré moins 7x plus 10. Constatez bien sûr l'apparition obsédante de x carré moins 7x, qui apparaît aussi dans le deuxième membre. Chouette, non C'est pour ça que je vais noter cette quantité x carré moins 7x avec y. Et notre polynôme en fonction de x, c'est un polynôme en fonction de y, qui est égal à y plus 6 fois y plus 10 fois y plus 12 moins 4y moins 720. Et bien sûr, je me pose la question, quand ce polynôme est égal à 0 Autrement dit, résoudre cette équation, revient veut bien approuver quand p de x ou p de y égale 0. Pour cela, je développe justement, attention, ça fois ça, y carré plus 10y plus 6y, ça fait 16y carré, plus 60, facteur de y plus 12, moins ky moins 720, égal, encore une fois, allez, développons, y cube plus 12y carré plus 16y carré plus 192y plus 60y plus 720 moins ky moins 720, cela disparaisse. Y cube, je réduis, plus 28Y carré, plus combien de Y je l'ai ici 252Y moins KY, que j'ai mis Y en facteur. Donc je mets tout en facteur, c'est-à-dire Y, Y facteur de Y carré, plus 28Y, plus 252, moins K. Et donc, comme je disais, on va avoir quand P de Y égale 0. P de Y égale 0, ça veut dire ou bien Y égale 0. Ou bien, cette affaire est égale à 0. Y égale 0, ça veut dire x carré moins 7x égale 0, ce qui donne x égale 0 ou x égale 7, les solutions qu'on a trouvées tout à l'heure. Et la deuxième, très intéressante, y carré plus 28y plus 252 moins k égale 0, l'équation astérisque. Je calcule delta sur 4, on appelle ça delta prime, c'est-à-dire b prime la moitié de b, au carré, 14 au carré, moins AC. A fois C. Ça c'est le C. Qui est égal, faites les calculs, K moins 56. Et on sait, et là n'oubliez pas, K est inférieur ou égal à 56. C'est donné dans l'énoncé. Voilà ce fameux 56 de ça apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien sûr, si k est strictement inférieur à 56, delta prime est strictement négatif. L'équation astérix n'a pas de solution réelle. Une conclusion, les seules solutions, pour bien sûr x inférieur à 56, sont 0 ou 7.